Bonjour et bienvenue sur la dernière de nos mini capsules dédiées à la factorisation. Alors ici on va voir un exemple un petit peu plus difficile euh, qui peut porter à confusion. Typiquement c'est le genre de choses que vous pouvez retrouver dans une question qui cherche à vous piéger. Donc je vous propose de factoriser l'expression suivante. 7x-1 au carré moins 7x-1 facteur de 2 tiers de x moins 3. Alors une grosse expression comme ça avec des parenthèses partout, des carrés, des fractions, etc. Ça peut faire un peu peur, mais vous allez voir que ça va marcher quasiment pareil que pour les capsules précédentes. L'expression est un peu plus compliquée, mais on peut déjà voir que c'est une soustraction avec deux termes, même si chacun des termes est un produit. Donc si j'isole un peu ces deux termes, j'ai d'un côté 7x-1 au carré, c'est-à-dire 7x-1 multiplié par 7x-1, et de l'autre côté, j'ai 7x-1 multiplié par 2 tiers de x 3. Et là, on a tout simplement un facteur commun qui apparaît directement. Dans chaque terme, on va retrouver 7x-1 multiplié par quelque chose. C'est un peu plus compliqué que dans les cas de figure précédents, mais ça fonctionne exactement pareil. Je vais écrire mon facteur commun en n'oubliant pas de garder les parenthèses. On prend bien le bloc 7x-1, donc on garde les parenthèses. Et il ne me restera plus qu'à mettre le reste de mes termes en les séparant par un moins. J'ai donc une première forme factorisée de mon expression de départ. 7x-1, facteur de 7x-1, moins 2 tiers de x, moins 3. Alors bien sûr, les profs de maths aiment bien qu'on simplifie au maximum les expressions, et du coup, il y a des choses qu'on peut faire, notamment dans la deuxième parenthèse. Alors, on va se concentrer un petit peu sur la droite de notre forme factorisée, et on voit qu'on va pouvoir faire sauter les parenthèses pour simplifier l'expression. Alors, on n'oublie pas que quand il y a un moins devant une parenthèse, tous les signes à l'intérieur vont s'inverser. Donc on va se retrouver avec 7x-1, moins 2 tiers de x, plus 3. Alors maintenant, on peut regrouper les différents morceaux à l'intérieur de notre parenthèse. On va avoir 7x moins 2 tiers de x, moins 1, plus 3. 7x moins 2 tiers de x, ça donne 19 tiers de x. Faites le calcul, ça vous fera un bon exercice. Moins 1 plus 3, ça donne plus 2. Et donc, on arrive à un résultat final de notre forme de départ. Sa forme factorisée, c'est 7x moins 1, facteur de 19 tiers de x, plus 2, tout simplement.